Mon nom c'est Nicole Desnoyers et je suis étudiante à l'Université d'Ottawa. Moi, je vote pour le transport en commun parce qu'en tant qu'étudiante, travailleuse et quelqu'un d'impliqué dans ma communauté, c'est mon droit d'accéder ma ville sans avoir besoin de payer des frais extrêmement chers. Cet octobre, faites partie du vote d'une génération.